Eh bien, euh, bah vous connaissez maintenant le principe, hein, donc cinquième live évolutionnaire. Pendant 20 minutes, je vous expose euh, un sujet et puis le temps qui nous reste, euh, eh bien, on va aborder des questions ensemble. Je vous invite à écrire vos questions et commentaires pendant que je parle. Je pourrais peut-être pas répondre à toutes les questions, mais ça, vous le savez déjà. Euh, alors, pour ce qui relève des lives évolutionnaires, savoir à quoi ils servent, j'ai fait une petite vidéo d'introduction que vous pourrez voir aussi dans la playlist. Donc, euh, voilà, j'aurais plus à le réexpliquer à chaque fois. Je vais quand même faire un petit bilan euh, de ce qu'on a vu ces dernières semaines pour que vous compreniez bien qu'on voit bien un petit peu la progression qu'il y a. Donc euh, ces dernières semaines, ces quatre derniers lives évolutionnaires, on a fait essentiellement, on a couvert essentiellement des concepts hein, pour penser et comprendre la nouvelle économie. On ne peut pas aborder quelque chose de nouveau sans poser quelques concepts de base, sinon on refait les, les, les mêmes vieilles choses qu'avant. Alors, petit récap, le premier live qu'on a fait, on l'a fait sur les richesses intégrales. Il s'agissait de comprendre, euh, déjà de séparer la notion de richesse et d'argent, et puis de comprendre qu'il existe tout, toutes sortes de richesses. Donc là, vous le verrez dans le live numéro 1. Et qu'on a besoin maintenant, dans une économie réelle, de les exprimer, ces richesses réelles, puisqu'elles existent. L'argent en tant qu'hormone de croissance, ça veut dire que dès qu'on va utiliser ce type de technologie qu'on appelle « argent », euh, eh bien, on ne peut pas faire autrement que croître, que développer de la consommation, du consumérisme, de l'économie de l'extraction et de la compétition. Une raison aussi pour laquelle on l'appelle une monnaie rare. Et on a vu ça dans le live numéro 2. On a vu justement euh, dans le live numéro 3 le concept de crédit mutuel, où là on a vu un système, parmi plein d'autres bien sûr qu'on peut créer, mais qui nous permet euh, de, de faire en fait, circuler des richesses avec, au centre d'une autorité ou d'une banque. Dans le dernier live, le précédent live, le numéro 4, nous avons traité là un petit peu de l'autre côté du spectre de la richesse. On a parlé du beau, du bon et du vrai. Et on a vu que ça pouvait nous servir d'une boussole, une véritable boussole, donc pour créer des économies florissantes et éventuellement à grande échelle. Et nous avons besoin d'utiliser des monnaies plurielles, des constellations monétaires qui reflètent justement l'ensemble des richesses que le collectif a besoin de voir. Donc il s'agit, euh, je le précise, hein, d'une méthode complètement nouvelle, complètement évolutionnaire. Vous n'allez pas trouver ça dans les manuels euh, d'économie. Euh, ah, problème de réception, me dit-on. J'interromps pour, euh, pour voir. Ça ne passe plus très bien. Ça coupe. Réseau entrecoupé. Dites-moi si ça revient. Dites-moi si ça revient. Je sais qu'il y a eu des interruptions. Enfin, il y a eu des du son euh, qui venait d'ailleurs parfois. Faites-moi coupure. Problème. C'est revenu. Redites-moi maintenant. Refaites-moi 3 sur 5, 4 sur 5, 5 sur 5. Ça semble aller mieux. OK, revenu. Super. Très bien. Merci de, merci de me l'avoir signalé. OK, alors je vais, je vais reprendre un petit peu euh, en amont. Donc, euh, je vous disais que euh, voilà, il ne faut plus penser l'économie avec une monnaie unique, hein, simplement destinée à, à l'échange. On a tendance à penser l'économie tout le temps avec euh, l'échange, déjà à le réduire à de l'échange, alors que l'économie, on crée des richesses, on ressent des richesses. Et l'économie, donc, ça ne relève pas que de ce qui circule. Il y a aussi toute la partie subjective de notre bien-être, de nos ressentis, de la confiance, etc. Et donc, on a besoin d'utiliser non pas une monnaie, mais des monnaies hein, qui reflètent l'ensemble des richesses que le collectif a besoin de voir. Donc, quelle richesse Eh bien, justement, on va voir ça dans cette notion de bilan richesse. Alors, cette méthode dont je vous parle, elle s'avère, je vous le disais, entièrement nouvelle, euh, évolutionnaire, hein, puisqu'on parle de l'économie réelle, et pas de l'économie, en fait de la religion dont on, dont on nous rabat les oreilles, notamment aux informations. Alors, euh, en fait, vous allez voir dans la méthode que on s'occupe en fait de collecter tout ce qu'on aurait appelé avant des indicateurs de richesse, hein, puisque effectivement les indicateurs de richesse ça existe depuis depuis longtemps. Mais on va voir pourquoi justement lorsqu'on passe dans l'économie réelle, ces indicateurs de richesse ça devient des monnaies. Ça on va le voir un petit peu plus en aval. Alors, quand on fait un, un bilan richesse, vous allez vous rendre compte que suivant le collectif qui réfléchit à ce bilan richesse, eh bien, il ne va pas faire le même bilan, justement. Par exemple, un territoire géographique va penser ses richesses de manière différente que, je ne sais pas, une entreprise qui fait de l'immobilier, par exemple. Un territoire géographique va penser la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la santé publique, l'éducation, etc. Alors qu'une entreprise qui fait du mobilier va peut-être s'intéresser à des questions d'empreinte écologique au bien-être des, des employés, à tout l'écosystème de supply chain et de clients, donc dans un autre paradigme, même s'il y a plein de points communs, évidemment. Une communauté spirituelle pensera autrement aussi sur la richesse. Peut-être que là, elle va plus penser sur des richesses d'ordre spirituel, ou en tout cas dans la subjectivité et l'expérience intérieure, plus qu'extérieure. Euh, des syndicats de freelance vont penser aussi les, autres, les, les richesses autrement, de même que des collectionneurs de livres anciens. On peut même aussi faire un bilan richesse pour soi personnellement. Je vous invite aussi à penser à vous-même, de faire un bilan richesse personnel, de vous dire, voilà, de vous questionner, il y a quoi comme richesse dans ma vie qui existe, qui n'existe pas, que je peux développer, que je ne peux pas développer, et ainsi de suite. Alors, on va y aller. Ça, ça se passe par, euh, ça passe par plusieurs étapes. La première étape, brainstormer, et on va voir de quoi il s'agit. La deuxième étape, on va classer ce qu'on a brainstormé. La troisième étape, on va organiser ces, ces richesses une fois qu'on les a classées, vous allez voir comment. Et, euh, pardon, donc, euh, oui, voilà. Et la quatrième étape, on va connecter ces richesses euh, ensemble. On va voir comment on les fait interagir entre elles. Alors, je commence par la première étape, brainstormer. Brainstormer, ça veut dire vraiment penser euh, librement, laisser venir tout ce qui peut vous faire penser à des richesses dans votre contexte. S'agit-il d'une entreprise S'agit-il d'un territoire hein, Donc, euh, les gens avec lesquels vous partagez euh, l'espace physique, le territoire, la ville, etc. S'agit-il d'une communauté à laquelle vous appartenez A vous de, de vous dire ça. Vous pouvez aussi vous poser ça, je vous disais, personnellement, ou bien au niveau de votre famille ou de vos, de vos amis. Donc, euh, prenons l'exemple d'un territoire. Et bien, Un territoire va déjà se questionner sur l'ensemble des richesses matérielles présentes, hein, les biens et les services. Euh, on a quoi comme talent On a quoi comme euh, industrie, on a quoi comme euh, particularité sur ce territoire euh, alimentaire, culturel, etc. Euh, les, les richesses naturelles dont nous profitons, que ce territoire nous offre, elles ressemblent à quoi On se trouve à la montagne, on se trouve plutôt dans une zone désertique, on se trouve où Donc on va voir déjà que toutes ces richesses du territoire vont varier d'un territoire à l'autre. On va s'intéresser à la qualité de l'eau, à la qualité de l'air, à la quantité aussi, évidemment. On va s'intéresser à la santé publique, à la biodiversité, à l'état des infrastructures, des routes, des bâtiments, euh, de l'électricité, etc. On va s'intéresser à l'éducation. On peut s'intéresser aussi à des choses subjectives, comme par exemple la gratitude que ressentent les gens, ou la confiance, le beau, le bon, le vrai, on en a parlé la semaine dernière, les heures de formation qu'ils se donnent, euh, la résilience. Ce territoire a-t-il une capacité de résilience s'il y a un coup dur, comme une pandémie ou bien une sécheresse, etc la production euh, bio, par exemple, euh, quelle quantité de bio on a, la pollution, etc. Vous voyez, je pourrais aller à l'infini comme ça et donc penser le territoire avec ce qu'on aurait appelé évidemment auparavant des, indi des indicateurs de richesse. Là, on, on se contente de brainstormer, de collecter un petit peu tout ce qui nous fait penser à des richesses dans ce contexte de territoire. Une entreprise va peut-être penser un petit peu différemment. Elle va penser à la qualité et la quantité de ses clients, à son empreinte écologique, le, euh, comment dire, euh, sa responsabilité sociale, la qualité en tant que telle de ce qu'elle produit. Elle peut aussi, bien entendu, s'intéresser à des concepts comme le beau, le bon, le vrai. J'en ai aussi également parlé la semaine dernière. On peut penser aussi à un autre exemple, à une communauté de, de gamers qui déjà utilise en fait des constellations monétaires. Il y a déjà cette culture dans ce monde-là, même si on n'utilise pas le terme de monnaie, mais le, le niveau de guerrier, le nombre de vies qu'on a, les sortilèges qu'on peut envoyer, le XP, le karma, etc. Tout ça représente des monnaies. Pour celles et ceux qui ont déjà vu ou joué avec des sims, hein, les sims city par exemple, eh bien, on voit aussi des tas de formes de monnaies qui, qui, euh, qui existent, qui reflètent en quelque sorte l'état de l'ensemble du système vivant de cette ville éventuellement qu'on construit. Alors évidemment, je prends cet exemple, il s'agit quasiment d'un mauvais exemple, puisque tous ces jeux-là restent dans l'économie ancienne à savoir une économie de l'extraction, une économie de la domination, une intelligence collective pyramidale classique. Mais les principes demeurent les mêmes. Je vous le disais aussi vous pouvez le faire de façon personnelle, vous questionner sur il y a quoi de beau, de bon, de vrai dans votre vie. Donc là on pense évidemment à cette boussole sur les valeurs les valeurs fondamentales, les valeurs universelles, les valeurs primaires. Vous pouvez penser bien sûr à l'argent conventionnel, à votre santé, la qualité de votre réseau social, la gratitude que vous avez, la qualité de vie que vous avez, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, voilà, vous avez, je pense, une idée un petit peu plus précise maintenant de ce passage de brainstorming. Donc là, on met ça dans tous les sens. Étape 2, maintenant, il faut commencer à classer. Donc là, on en revient au, à la notion de richesse intégrale et au classement dont je vous ai parlé dès le premier live évolutionnaire, à savoir, vous avez quoi comme richesse mobile donc par exemple, si vous vous trouvez sur un territoire qui produit beaucoup de fruits et de légumes, ben voilà, voilà des exemples de richesses mobiles. Si vous vous trouvez sur un territoire qui produit de l'énergie, de l'électricité, par exemple, il y a des barrages hydroélectriques, voilà aussi une richesse mobile. Vous avez ensuite des richesses dites mesurables, donc euh, par exemple, quelle quantité de bio euh, vous produisez euh, sur le territoire, euh, quelle, euh, qualité quelle qualité de l'eau, quelle qualité de l'air euh, le niveau d'éducation des personnes, etc. Vous allez mettre en place des protocoles pour mesurer ces types de richesses. Vous avez ensuite des richesses ordonnables. Si je reprends l'exemple d'un territoire, eh bien, comment ce territoire se situe par rapport à d'autres dans, dans la qualité de vie, euh, dans l'ensoleillement, euh, dans les risques de tempête, etc. Donc là, on va ordonner les choses. Et puis vous avez les richesses énonçables. Comment les citoyens de ce territoire, ou bien les employés de cette euh, entreprise, énoncent subjectivement leur expérience, se sentent-ils heureux, pas heureux, en danger, en sécurité, voilà. Donc tout un ensemble de richesses subjectives dites énonçables. Et puis vous avez les richesses potentielles, on va moins en parler aujourd'hui, mais ça veut dire ce qui nous met en mouvement ensemble, ce qui nous donne envie de transformer la réalité. Alors, il n'y a pas une classification stricte pour des, pour des richesses. Par exemple, euh, si on veut penser... Euh, à la production de bio qu'il y a sur un territoire. Il y a des choses que vous allez vraiment mesurer. Donc là, on peut mettre vraiment un, un, un protocole très précis. Mais parfois, vous pouvez avoir un mélange sur des appréciations subjectives. Par exemple, la qualité de vie. Vous pouvez certes faire des mesures très précises qui font partie de la qualité de vie. La santé publique, la qualité de l'alimentation, le, euh, le niveau d'éducation des personnes, etc. Leur degré de liberté, et puis, vous pouvez aussi demander de façon subjective à ces personnes comment elles le ressentent, tout ça. Donc, euh, une richesse en tant que telle n'appartient pas nécessairement dans une catégorie ou une autre. On va voir qu'elle peut parfois recouvrir plusieurs catégories. Voilà pour l'étape 2, donc une sorte de classement qui nous permet de comprendre déjà un petit peu mieux comment ces richesses fonctionnent les unes après les autres, sur quelle échelle hein, de, des, des richesses euh, euh, intégrales elles, elles fonctionnent. Étape 3, on passe à l'organisation. Organiser. Alors là, il s'agit vraiment d'une partie, euh, partie importante. On va se poser en fait cinq questions. Première question, quelle richesse a-t-on déjà et qu'on voit déjà bien collectivement Par exemple, moi j'habite dans le sud et je pense qu'une richesse que tout le monde partage ici, on apprécie le soleil, l'ensoleillement, etc. Ben voilà, on n'a pas forcément besoin de mesurer ça. Je sais que sur Aix-en-Provence, il y a plus de 300 jours de soleil par an. Yeah. Euh, Peut-être que ça nous jouera des tours bientôt. Mais en tout cas, voilà, une entreprise, par exemple, peut dire eh bien, euh, il y a une énorme créativité dans cette entreprise, on fait des trucs géniaux, tout le monde s'amuse, et on le sait. Et on n'a pas forcément besoin de le voir ou de mettre en place une monnaie donc, euh, de réputation, une monnaie énonçable, parce qu'on le sait déjà. Voilà pour la première question. La deuxième question, quelle richesse a-t-on mais qu'on ne voit pas et qu'on veut voir. Par exemple, dans une entreprise, des gens peuvent dire « Ah ben tiens, on apprend beaucoup, on s'apprend se, on se beaucoup les uns les autres, et puis ça, ben, je ne sais pas, on en parle un peu au, au restaurant, comme ça. mais finalement on ne le voit pas. » Ou bien dans une entreprise, il peut y avoir beaucoup de bienveillance, mais on ne le voit pas. On le sait, ça fait partie un peu de la culture, mais ça ne fait pas partie des richesses conscientisées de cette entreprise. Donc, la seule façon de le conscientiser consiste à demander aux gens ce qu'ils ressentent par rapport à la bienveillance. Ou bien sur un territoire, on peut se rendre compte qu'il y a énormément de compétences, euh, très diverses. Elles existent, mais on ne les voit pas. Eh bien, on va mettre en place aussi des protocoles pour, faire, pour voir, pour mesurer ces compétences-là, éventuellement, aussi les énoncer. Hein, on va voir euh, que ça peut faire partie de richesses mesurables, voire énonçables. Là aussi, à réfléchir. Mais donc, vous voyez ce point numéro 2, quelles richesses on a, mais qu'on ne voit pas et qu'on peut voir. Donc, on va se questionner par la suite, se dire, mais comment peut-on les rendre visibles Et on va créer des monnaies pour les rendre visibles. Je le rappelle en anglais, currency. Currency, currency voir les flux. Hein, donc, une monnaie, ça sert à voir une richesse, à la rendre objective. Troisième question, dans l'organisation. Quelles richesses on n'a pas, on ne les possède pas, mais on peut les créer ensemble. Par exemple, on peut dire une entreprise peut dire, eh bien, on n'a pas assez de gens qui savent parler anglais, mais euh, plusieurs personnes vont pouvoir, qui savent parler anglais, vont pouvoir ensemble euh, s'enseigner l'anglais ou le code. Euh, on n'a pas assez d'écoles sur notre territoire. Eh bien, on peut certainement créer des mécanismes d'apprentissage de, en pair à pair pour que les gens, justement, augmentent leur éducation, pour que les enfants puissent apprendre. Donc voilà, là on se demande comment on peut faire ça ensemble. On sait qu'on a le potentiel de créer cette richesse ensemble. Donc des savoirs, ou bien des richesses matérielles, on peut dire aussi, tiens, il y a plein de, de, de terres formidables qu'on peut utiliser pour faire pousser des fruits et des légumes, par exemple. Donc on va créer ça ensemble. Point numéro 4, quelles richesses on a, on les a, et on peut les exporter, entre guillemets, ça veut dire en faire bénéficier d'autres que la communauté. Donc typiquement, une entreprise, elle va faire ça. Ça veut dire qu'elle va créer des richesses, elle va les vendre sur, le marché, sur les marchés, ou bien une ONG va créer des richesses, hein, et elle va faire profiter de ces richesses, euh, par exemple euh, de l'éducation, par exemple euh, la défense des droits de l'homme, etc. Et elle va, elle va faire profiter de ces richesses à l'extérieur. Et un territoire peut se poser exactement cette même question et puis vous pouvez vous poser aussi bien entendu cette question pour vous même et puis le point numéro 5 donc, de cette étape 3, s'organiser quelles richesses on n'a pas et on ne pourra jamais les produire il faut les importer alors typiquement on peut penser, je ne sais pas sur un territoire peut-être qui ne produit pas des ordinateurs peut-être qu'il ne produit pas des moyens de transport souvent ça va se jouer dans le high tech hein. le high tech se concentre souvent dans des, dans des zones très très concentrées dans le monde voilà, donc on se demande ce qu'il faut importer. Et là, vous voyez sur les points 4, on peut exporter quoi et on peut importer quoi et bien Évidemment, on passe maintenant sur la notion de flux de richesses avec l'extérieur qui peuvent se faire sur les richesses, sur les monnaies classiques, les euros, les dollars, alors que toutes les autres dont je vous ai parlé, les richesses qu'on a déjà, euh, qu'on qu peut voir, qu'on peut faire circuler à l'intérieur, les richesses qu'on peut créer ensemble, on peut tout à fait imaginer des monnaies à l'intérieur du collectif, ce qui évite de se rendre dépendant des monnaies classiques, des monnaies d'état classiques. Voilà, donc là, je vous ai parlé de cette étape 3, à savoir d'organiser ces richesses une fois qu'on a brainstormé et qu'on a classé. On passe ensuite à l'étape 4. Je vous le fais vraiment assez vite parce que tout ça, de toute façon, on ne peut le faire que par la pratique. Hein, donc, je vous donne un peu le, le plan, le plan d'action. L'étape 4, on va connecter ces richesses. Effectivement, elles n'ont rien d'isolé. Hein. Par exemple, si un territoire se dit « tiens, comment ?» On veut euh, augmenter la santé publique, avoir une meilleure santé publique, ou bien comment augmenter la qualité de l'eau, ou bien si une entreprise se pose la question de comment diminuer l'empreinte écologique. Bon, tout ça, ça ne va pas venir du ciel. Ça va venir parce que les gens vont le faire. Donc, il faut se demander comment on va encourager des comportements. Alors, il y a des tas de façons justement d'encourager de, des comportements, et malheureusement, comme on vit dans un, une intelligence collective pyramidale, on a pris une sorte d'habitude de faire que les, les comportements doivent venir un petit peu d'ordre de, de, de, d'en haut, en quelque sorte, hein, ou bien de l'état-providence, euh, alors qu'on a des tas de façons de faire. On peut se demander, par exemple, comment, euh, si on veut prendre plus soin des personnes âgées, eh bien, on pourrait se dire, tiens, comment mettre en place une monnaie qui va récompenser des étudiants qui s'occupent de personnes âgées euh, Le Japon l'a déjà fait, ils ont créé une monnaie qui s'appelle le Foraikipu. J'ai par exemple... Euh, une vieille dame comme voisine qui a besoin que j'aille lui faire les courses euh, ou que je lui fasse de temps en temps le ménage, moi je fais des études euh, à l'université d'à côté, je peux peut-être prendre soin de cette euh, dame qui va me donner des fours qui l'équipou que je peux moi-même envoyer à mon grand-oncle qui vit à l'autre bout du, du pays et qui va pouvoir utiliser euh, ces monnaies justement auprès d'une autre personne dans son voisinage. Donc euh, finalement on fait un transfert hein, euh, au travers d'une monnaie qui, qui sert uniquement l'entraide des personnes entre des jeunes personnes et des personnes plus âgées qui ont besoin de qui ont besoin de soutien voilà ça ça existe déjà on peut euh, envisager aussi euh, comment des citoyens pourraient contribuer euh, au nettoyage et à la propreté de leur ville donc ils le fassent eux-mêmes quelle monnaie euh, on peut mettre en place alors je vous donne un exemple dans une, une ville dont j'oublie le, le nom euh, au brésil qui a eu lieu il y a, il y a quelques temps euh, il y a des bidonvilles où les camions euh, poubelles ne pouvaient pas aller, évidemment, trop étroit, trop, trop dangereux. Eh bien, ils ont proposé aux gamins de ramener à l'extérieur des bidonvilles euh, les, euh, les ordures, comme ça les camions pouvaient les, les emmener. Et ces gamins, en échange, avaient droit à des points qui leur permettaient déjà de se déplacer en centre-ville et de pouvoir accéder à des écoles, tout simplement. Donc, voilà, on a joint deux formes de, de richesse. Il y a des gamins qui ont du temps, voilà une richesse, euh, on a besoin de faire, de déplacer les, les ordures, ces gamins ont besoin d'étudier, eh bien, on va connecter toutes ces choses-là et on met en place une monnaie qui favorise cette interaction entre euh, propreté et enseignement. On peut imaginer aussi, bien entendu, des élèves qui enseignent à d'autres élèves, donc euh, toute la formation en paire à paire. Et là, je, je connais un certain nombre de projets absolument géniaux qui se, qui se mettent en place, où là aussi, on peut, par exemple, donner des heures de son temps à enseigner, on peut construire une réputation, et puis faire que ces points qu'on a gagnés à enseigner, on peut les utiliser soi-même pour apprendre d'autres choses et se former ailleurs. Et là, on n'a pas forcément besoin d'une forme centralisée, une fois de plus, qui contrôle tout ça. Euh, on peut imaginer aussi, euh, par exemple, je sais pas, des gens qui se donnent entre eux les premiers soins dentaires. Alors, ça peut sembler bizarre, surtout dans des pays où on ne doit surtout pas euh, faire un ill exercice illégal de la médecine. Néanmoins, ça existe déjà. En Inde, par exemple, vous avez un, un dentiste français génial qui a vu tous ces villages où les gens, euh, de toute façon, n'avaient pas d'argent et pas accès aux soins dentaires. Eh bien, ils ont formé des femmes à faire les premiers petits soins les, les, les choses plutôt préventives. Détecter les premières toutes petites caries, euh, éduquer les enfants, euh, regarder régulièrement leur, leur bouche. Et vraiment, les premiers petits soins s'avèrent peu difficiles, donc ça permettait de former des gens très facilement et ça évite des coûts, évidemment, en aval très importants et ça permet aux communautés de se prendre en charge elles-mêmes. Donc là aussi, vous voyez, on a des tas de façons de faire ce genre de choses. Et je pourrais continuer pour des gens qui doivent prendre soin de l'eau ou de la forêt ou qui créent du, du covoiturage. Vous voyez, tout ça constitue des richesses pour la plupart, potentiels, euh, l'attente à l'intérieur, et qu'on va pouvoir faire ressortir en les enchaînant systémiquement entre elles. Et là, ça demande vraiment de l'imagination et de la, comment dire, du, du brainstorm ensemble. Voilà. Et puis, pour la dernière étape, l'étape 5, eh bien, je ne vais pas en parler maintenant, je vais en parler la semaine prochaine, puisque une fois qu'on a pensé ces choses-là, on va commencer à designer les constellations monétaires. Et là, on, on en parlera complètement la semaine prochaine. Voilà, donc je récapitule. Hein. Pour une constellation monétaire. Étape 1 brainstormer, quelles richesses existent dans, dans notre collectif. Étape 2 classer ces richesses hein, suivant le principe des richesses intégrales. Étape 3 organiser ces richesses. Lesquelles avons-nous besoin de voir Donc mettre une monnaie qui permet de les voir. Lesquelles on a besoin On peut créer ensemble. Lesquelles on peut exporter et lesquelles on n'a pas Il faut les importer. Hein. Et puis étape 4 connecter ces richesses entre elles. Voir comment. Une richesse peut stimuler des gens pour créer d'autres richesses, qui peuvent stimuler des gens, qui peuvent créer d'autres richesses, et ainsi de suite. Et là, il y a toute une ingénierie sociale, il y a un état d'esprit où on fait plutôt de la permaculture sociale plutôt que de l'agriculture. L'agriculture, on, on contrôle tout, on rase une forêt, on plante, on sait ce qu'on récolte, combien de quintaux, etc. La permaculture.. On favorise les forces en place qui existent dans la nature pour faire jaillir cette, cette abondance dans la nature. Donc on se trouve exactement dans le même concept de permaculture sociale. Voilà, j'arrête là, je vous ai donné les grandes lignes, j'ai conscience qu'il n'y aurait rien de tel évidemment que de le faire pour de vrai, pour pouvoir bien comprendre les principes. Il y a encore des grandes courbes d'apprentissage pour tout le monde et je me mets bien dans le, dans le lot. Et la semaine prochaine, nous verrons justement comment on peut penser une constellation ou différentes constellations monétaires pour avancer sur l'étape d'après. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'ai fait un petit peu plus long que 20 minutes maintenant. Et si vous avez des questions, eh n'hésitez pas. Alors, de la part d'Emmanuel, pourriez-vous rappeler la définition de richesse vs valeur hmm. Une richesse, ça constitue déjà avant tout une expérience. Il y a même une richesse que je peux faire circuler, donc une richesse mobile, par exemple un kilo de patate, d'abord je la considère comme une richesse. Ça veut dire que j'ai un lien à ce kilo de patate, je le considère comme une richesse. Un billet de 20 euros, je vais aussi le considérer comme une richesse, en tout cas si je vis ici dans la civilisation. Maintenant, si je me trouve dans le désert, il ne vaut plus rien ce billet de 20 euros, donc il y a toujours un contexte et donc quelque chose qui fait que je vais donner justement de la valeur ou pas, ou telle ou telle valeur à telle ou telle richesse. Par exemple, il y a des gens pour qui avoir un ordinateur constitue une richesse essentielle. Euh, on ne peut pas travailler sans ordinateur. Il y a d'autres personnes pour qui euh, avoir une vache, par exemple, ça constitue une richesse absolument essentielle. On peut penser donc à des peuples, qui, euh, des peuples nomades, par exemple, qui ont du, du bétail avec eux. Ça constitue une richesse absolument vitale. Donc, la valeur... Ça veut dire ce que l'on va donner à une richesse. Il y a des gens qui vont, par exemple, donner plus de valeur à la qualité des relations humaines et d'autres qui vont peut-être donner plus de valeur aux richesses matérielles. Voilà donc ce, que, ce que je peux donner comme, un, comme distinction entre les deux. Alors, d'autres questions Oui, bonjour Doudou. Euh, alors, ces monnaies, donc celles dont tu parles pour les personnes âgées, existent-elles déjà entre pays différents hmm. Le fameux Furaikipu, euh, pas à ma connaissance. Euh, je sais que ça existe au, au Japon. Euh, il ne tient qu'à nous, évidemment, d'en de, de, créer d'autres. Il hein. n'y a, a rien de bien difficile à ce genre de choses. Finalement, il s'agit une fois de plus d'un crédit mutuel euh, qu'il faudrait, bien sûr, toujours euh, lier à des principes aussi de réputation. Hein. Mais à ma connaissance, non, ça n'existe pas sur l'international. Alors, je regarde sur mon petit écran d'autres questions, de la part de Halloween. Il y a donc une monnaie partie de service. Alors, je ne sais pas si déjà on peut le, le, le restreindre sur la notion de service, mais je veux dire, oui. À partir du moment où on veut exprimer une forme de richesse, on va effectivement mettre une monnaie. Euh, mais encore une fois, je, quand je dis monnaie, il ne faut pas penser monnaie d'échange. On va se retrouver à l'avenir certainement dans un monde qui va manipuler des millions ou des milliards de monnaies, en sachant que on n'aura pas nécessairement à faire attention à, tout ces, à toutes ces monnaies. La plupart circuleront un petit peu euh, en arrière, dans le background, sans qu'on ait nécessairement à y penser. Il y aura des monnaies, effectivement, dont nous aurons besoin de nous occuper. Par exemple, si je vis dans un collectif dans lequel la notion de bonheur ou de, beau, de bon de vrai s'avère euh, une partie importante de la richesse, je peux tout à fait avoir sur euh, mon smartphone. Euh, des petites applis qui vont permettre, de, avec le doigt, simplement de dire à quel niveau je me sens ou je me trouve subjectivement sur tel ou tel euh, aspect du beau, du bon, du vrai, par exemple. Et puis, il y en a plein d'autres qui vont se faire de manière automatique. Par exemple, la qualité de l'eau, euh, on ne va pas mettre des goutteurs en face de chaque euh, robinet d'eau. On a simplement des outils euh, qui mesurent euh, la qualité de l'eau, hein, Donc ils vont faire des, des prélèvements dans l'eau et qui permettent de voir s'il y a des métaux lourds, s'il y a du plastique ou ce, genre de, ou ce genre de choses. Donc, ça constitue une monnaie. Qui, on va, qui va rester en toile de fond, en quelque sorte, qu'on peut éventuellement aller consulter si on a besoin de le, de le faire, qui va éventuellement déclencher des alarmes s'il y a des choses qui ne euh, vont pas. Mais ça constitue une monnaie et, et pas simplement un indicateur de richesse. Pourquoi Parce que je vais pouvoir lier des comportements à la qualité de l'eau. Par exemple, la qualité de l'eau dépend très largement de ce que l'on balance dans la cuvée des toilettes, de ce que l'on balance dans le caniveau, de ce que l'on balance dans l'évier. Donc, euh, si euh, on voit qu'on fait évoluer collectivement la qualité de l'eau, et eh bien, ça se joue donc sur des comportements, et donc cette qualité de l'eau devient une monnaie qui représente, hein, donc qui, qui mesure cette, cette qualité de l'eau, et qui va nous engager à des comportements vertueux. On peut ensuite déconstruire ces, ces, ces comportements sur, euh, sur différentes étapes, hein, mais voilà, on va avoir beaucoup, beaucoup de monnaies. On commencera certainement sur des constellations monétaires assez simples, il faut toujours commencer simple, mais on va voir qu'effectivement, avec le temps, ils se sophistiqueront. Je dirais comme on le voit déjà d'ailleurs dans les jeux en ligne, souvent ça commence avec quelques monnaies et puis on voit que ça devient assez, assez complexe. Mais une grande partie de ces monnaies se gère de manière automatique par des algorithmes en tâche de fond. De Nathalie, bonsoir Nathalie. Peut-on faire ce cheminement au niveau personnel avant d'aller à une plus grande échelle oui, je vous encourage à le faire, bien sûr. Alors, vous n'allez pas, par contre, créer des constellations monétaires pour vous-même, quoique vous pouvez tout à fait vous mettre des indicateurs, par exemple. Euh, vous pouvez tout à fait dire, je reviens sur le beau, le bon, le vrai. Vous pouvez tout à fait vous faire un petit cahier pour vous dire comment vous vous sentez dans le beau aujourd'hui, comment vous, vous sentez dans le bon, comment vous vous sentez dans le vrai. Et puis, un petit tableur aussi, et puis comme ça, voir comment ça progresse, comment ça évolue, comment ça chemine. Donc, de toute façon, faire un bilan richesse pour soi-même, moi je le recommande. Je le recommande parce que ça nous apprend à voir les choses autrement que par la, la, le petit bout de la lorgnette, comme l'économie actuelle le, le recommande, notamment avec sa confusion entre l'argent et la richesse. Donc déjà, construire en soi cette ontologie de la richesse et se questionner sur « il y a quoi que je considère personnellement comme richesse ?» s'avère en soi un exercice salutaire et qui nous fait grandir et qui nous fait aussi souvent relativiser les choses. Alors, je ne vous apprends rien là-dessus. Bien sûr qu'on le sait que l'argent, ça ne fait pas le bonheur, euh, qu'il faut tu sais, la santé, la qualité des relations, la qualité de vie, l'équilibre, tout ça constitue des richesses incommensurables. Je connais des gens qui ont énormément d'argent, mais qui ont une vie misérable. Et on le sait. Néanmoins, euh, on a beau le savoir, on ne fait pas forcément l'exercice. Donc, je, effectivement, merci de, de poser cette question. Je vous invite, je nous invite tous à faire régulièrement cet exercice, de se faire un bilan richesse personnelle. De Thierry. Bonsoir Thierry. Quel est le nom de cette monnaie japonaise dont tu as parlé Alors, ça s'appelle le Furai Kipu. Je vous mettrai le nom euh, dans le comment dire, dans le commentaire, après, lorsque il y aura donc la vidéo en ligne, vous pourrez voir ce, ce nom-là, Furai kipu en deux mots. de Jean-Philippe, bonsoir Jean-Philippe. N'y a-t-il pas un risque de monétariser certaines richesses Commencer à faire compte, ne risque-t-il pas de créer de la rareté hmm. Super question. Alors, il y a toujours un risque parce qu'il y, y a le risque de nos propres postures, il ne faut, faut pas voir ça dans l'outil. Là, je vous parle quand je vous parle des monnaies et des richesses intégrales, et donc des monnaies, euh, des monnaies intégrales, euh, ou des monnaies libres, je vous parle d'un outil, il y a toujours un risque. Hein. Que va faire la main qui tient le marteau Elle va taper sur quoi Il y a toujours un risque, donc il ne faut pas blâmer le marteau. Euh, donc oui, euh, merci d'amener cette question, bien sûr qu'il y a un risque, ça se joue dans notre rapport à la richesse. Il y a aussi un risque parfois aussi de vouloir trop euh, rendre visibles certaines richesses. Je l'avais déjà évoqué, je crois, la, la semaine dernière. Euh, certains d'entre vous ont peut-être vu ce, cet épisode de Black Mirror, où ça se passe dans un pays où tout se construit sur la réputation. Donc, euh, les gens ne font plus que des actions pour maintenir leur réputation, mais donc font des actions parfaitement euh, euh, artificielles, sans authenticité, Simplement pour maintenir leur réputation. Et s'ils ont une réputation haute, ça leur donne certains privilèges, certains droits de se déplacer, d'accéder à certains produits et services. Évidemment, la Chine a pris cette, cette voie-là. Il semble que d'autres pays, -être les nôtres, peuvent prendre ces, ces voies-là avec tous les dangers que ça amène. Euh, cependant, cette question-là se pose depuis la nuit des temps. Là, ça ne se joue pas sur la question d'un système en tant que tel. Faisons-nous des actes purement désintéressé ou authentique, ou simplement pour gagner en réputation, ou entre les deux, bon, je crois que ça dépend de chacun, ça dépend des environnements, par exemple dans le travail, qui se trouve dans un monde plutôt rémunéré, plutôt marchand, peut-être qu'on a plus tendance dans l'entreprise classique à faire certaines actions pour notre réputation, ré ça dépend de chacun, évidemment, je ne veux, veux pas généraliser. Mais voilà, donc euh, oui, on peut euh, parfois euh, pêcher déjà par le fait de vouloir, lire ou écrire certaines richesses. Donc, il faut vraiment le faire à minima. Et il y aura toujours un équilibre à trouver. Quant à monétiser certaines richesses, je pense qu'on le fera moins, d'autant que nous avons justement des, des monnaies libres. Ça veut dire des monnaies capables de représenter la richesse intégrale. Alors, de la part de Christian, en t'écoutant, J.F., je pense fort à Alain supio et ce qu'il dit de la gouvernance par les qui pour lui sont des grandeurs mesurables, monétisables. Que penses-tu de cet usage du mot « valeur » J'ai souffert à Auroville de voir invoquer les sacres saintes valeurs sans que l'effort soit fait pour leur donner corps et les rendre opérantes. Absolument. Je pense que le, le pilotage euh, uniquement par de l'approche rationnelle, notamment ce que fait l'économie aujourd'hui, ça va nous tuer. Je prends un exemple. Si euh, les, le taux de plaquettes que j'ai dans le sang, le taux de globules rouges, de globules blancs, la pression artérielle, si je pilote ma vie uniquement sur les revenus que j'ai, si je pilote la vie uniquement sur combien d'heures de formation j'ai fait, combien d'heures d'exercice physique j'ai fait, etc., je rentre effectivement dans une approche utilitariste de ma vie, Déjà, je la complexifie aussi et je me mets à obéir à des algorithmes éventuellement puisque nous, nous obéissons de plus en plus à des algorithmes. Alors, ça ne contredit pas ce que j'ai dit. Dans ce dont j'ai parlé, euh, il y a justement dans les constellations monétaires et dans la richesse intégrale, il y a cette notion essentielle, essentielle, de donner la place à l'expérience subjective des personnes. Et ça, on ne le voit pas et je, moi, je le, je le vois nulle part aujourd'hui, et connaissant Auroville, je ne l'ai pas vu non plus. L'expérience subjective, elle a lieu justement lorsqu'on demande aux gens comment ils se sentent, comment ils voient le beau ou pas autour d'eux. Ont-ils confiance Se sentent-ils en gratitude Se sentent-ils nourris dans leur vie, au sens propre comme au sens figuré Tant que l'on n'intégrera pas ces notions subjectives et qu'on tentera d'objectiver l'économie, donc uniquement par des moyens extérieurs, on se fera extrêmement mal. Donc, il s'agit justement de changer, d'évoluer et d'intégrer enfin, justement, dans notre regard sur le monde, un équilibrage entre l'expérience extérieure objective, par exemple, comment je vais mesurer le bio qu'il y a sur mon territoire, et l'expérience subjective, comment je ressens ce que je mange, par exemple. Voilà, ça, donc je trouve ça extrêmement important. Une fois qu'on a exprimé ces valeurs subjectives, bien sûr qu'on peut les mesurer et on a tout intérêt à le faire. Si on voit, si on sent les gens qui subjectivement euh, se sentent moins en confiance, plus apeurés ou plus heureux que le mois précédent ou que l'année précédente, ça nous donne des choses extrêmement intéressantes. Ça nous donne des boucles de rétroaction. Donc on a tout intérêt à le faire, hein, puisque de toute façon ces expériences inter euh, interviennent et existent à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, donc euh, je crois surtout que la, la nuance se trouve là. Il y a toujours cette tendance euh, à réduire au mental rationnel sur des données extérieures objectivables, euh, de réduire le monde à ça, et en négligeant, en rejetant tout le monde de la subjectivité. J'en parlais aussi justement lors du premier live évolutionnaire, euh, ça touche aussi à la notion du féminin. Il y a une négation du féminin, ça veut dire de la subjectivité, de l'intériorité hein, de ce que nous vivons. Si on, on pense le masculin euh, comme l'objectivité extérieure, ce que l'on va conquérir dans le monde, ce que l'on va mesurer, ce que l'on va séparer, ce que l'on va organiser, donc là qui relève d'une posture plus dans le masculin, dans le yang et il y a dans le yin ce qui rassemble, ce qui nous connecte, ce qui nous relie les uns aux autres, donc la notion de compassion, la notion de l'attention, la notion de l'attention aux autres, mais bien sûr à soi-même, et qui aujourd'hui ne font absolument pas partie de l'économie, et du discours de l'économie. Donc là, quand on parle d'économie intégrale, et quand on parle de monnaie libre, de monnaie intégrale également, on fait entrer toute cette dimension de l'être, dans la conscience du collectif, ce qui se voit effectivement euh, rejeté ou renié euh, un petit peu partout. Et effectivement, je l'ai vu dans de nombreuses communautés, dont Auroville. Ça ne veut pas dire qu veulent, que les gens ne veulent pas le faire, ça veut dire qu'ils n'ont pas su construire les infrastructures hein, pour le faire. Ils ont amené, dans des projets qu'on voulait innovateurs, ils ont amené l'ADN de l'ancienne société. Et je vois de très, nombreuses, euh, de très nombreux collectifs évolutionnaires qui veulent créer le, le, le nouveau monde, mais qui amènent, sans s'en rendre compte, cet ancien monde. On parle en intelligence collective d'architectures invisibles, et je ferai justement un live évolutionnaire un jour sur ce thème-là des architectures invisibles. Ça veut dire celle qu'on amène de l'ancien dans le nouveau. Merci Christian pour cette très belle question. De Paul. Peux-tu nous donner un exemple d'algorithme vertueux hmm, C'est la question, ça. Oui, je pense qu'on en a plein. Je ne sais pas s'il en existe forcément beaucoup dans les, ce que nous proposent les GAFAM aujourd'hui. Euh, Quoique, par exemple, euh, il y a des algorithmes qui nous permettent d'éviter du trafic ou d'optimiser euh, des parcours, et qui peuvent avoir quelque chose de vertueux, dans ce sens où ça va me faire éventuellement gagner du temps, ou bien des algorithmes qui existent pour euh, prendre une route jolie plutôt qu'une plutôt qu autre. Et là, donc, là aussi, j'utilise un algorithme, et je vais donc, créer une richesse qui va me, me plaire. Et puis, donc, des algorithmes qui peuvent justement optimiser la circulation, par exemple. Et donc là, il y a quelque chose de vertueux, ça veut dire qu'on va économiser du carburant, on va diminuer la, la pollution, etc. On peut tout à fait ensuite envisager des algorithmes du type, euh, tiens, si j'ai diminué mon empreinte écologique par rapport au mois précédent, donc de manière relative, je l'ai diminué, eh bien je vais peut-être avoir plus de possibilités de construire, euh, de, de, de faire isoler ma maison, par exemple. Des choses comme ça. Donc, il ne tient qu'à nous, justement, de mettre en algorithme les valeurs que nous avons. Quand je parle de mettre en algorithme, ça veut dire que nous avons réfléchi à nos valeurs, comment on veut les, en les enchaîner entre elles systémiquement, et nous allons concevoir des algorithmes qui représentent, qui modélisent ces valeurs que nous avons. Et ils auront de l'imperfection, et ils atteindront leurs limites, et il faudra les sophistiquer, et ainsi de suite. Bien entendu, hein, ça n'a rien de la panacée, ça constitue toujours une sorte de de progression euh, qu'on essaie de, de faire. Voilà, donc un algorithme, euh, il faut le tester évidemment avant de savoir s'il a un côté euh, vertueux ou pas. D Arturo, Bonsoir Arturo. Donc, une monnaie n'est pas nécessairement un artefact d'échange, mais elle peut être aussi juste un indicateur de richesse. Oui, tout à fait Arturo, et ça tient exactement à ce que j'ai expliqué dans les, dans les lives précédents, euh, on prend justement ce qu'on appelait avant des indicateurs de richesse, et pourquoi ça devient des monnaies Parce qu'avant, en fait, les indicateurs ne restaient que des indicateurs. Ça veut dire qu'il y avait la monnaie unique, qu'on appelle l'argent, donc rare pour de l'échange, et puis autour, on a une sorte de vague constellation d'indicateurs qu'on écoute si on a envie, qu'on n'écoute pas si on a envie, mais qui n'influencent pas justement systématiquement ou systémiquement, ou qui même qui n'influencent pas algorithmiquement l'argent. Quand on transforme, justement, on déclare une, une, une richesse, on dit on en fait une monnaie, ça veut dire qu'on en fait un outil qui va pouvoir avoir donc, des actions contraignantes sur d'autres formes de richesses, par les algorithmes justement que nous avons décidé de créer. Et ces algorithmes, justement, représentant les systèmes de valeur que nous avons. Voilà, je crois que vous entendez les cloches derrière moi. De Christelle, bonsoir Christelle. Alors, ce type d'échange de richesses nécessite-t-il obligatoirement le numérique Tu vois bien que même tes lives dépendent d'Internet, donc peut-on imaginer un système complexe de richesses intégrales sans le high-tech Difficilement. Difficilement, parce que euh, le high-tech, ça, ça, ça nous donne la possibilité justement de penser au niveau planétaire. Et on a besoin aujourd'hui de, de penser au niveau planétaire. Donc, on n'a pas besoin de high-tech, on peut le faire en, <coughs> en low-tech avec vraiment des, des, des, des, des cahiers, des crayons, etc. De mettre à jour un carnet qui représente les richesses intégrales dont nous avons besoin. Je le fais d'ailleurs sous cette formule-là quand je fais des ateliers sur la richesse intégrale. Donc, on utilise des post-it et puis des bouts de papier et des crayons. Et on le fait très bien, pourquoi Parce qu'on se trouve avec quelques dizaines de personnes dans la salle. Donc, ça va très bien. Maintenant, s'il s'agit de généraliser ça à grande échelle, on peut peut-être le faire avec une communauté un peu plus grande que quelques dizaines de personnes, mais on va vite faire des erreurs et puis arriver à une sorte d'inertie du système si, effectivement, on le fait avec du low-tech. Donc, euh, bien sûr que le high-tech euh, a ses limites, on sait que s'il n'y a plus de pétrole, euh, plus de production d'énergie, et eh bien, Internet, euh, non. Donc, il faudra revenir sur des low-tech et on se verra, effectivement, limité dans nos capacités, euh, à tous les niveaux, hein, des capacités intellectuelles, euh, de création, donc d'échanges, de, de circulation des idées, etc. Il y aura de nouvelles limites, des limites, en tout cas, qu'on a connues dans le passé. Donc euh, je, je ne fais pas évidemment l'apologie du, du high-tech en tant que tel, je dis simplement que nous avons toujours existé, nous les humains en tant qu'êtres technologiques, qu'à chaque époque, qu'il s'agisse de l'époque du silex, euh, qu'il s'agisse de l'époque du papier, euh, ou de l'époque de l'informatique, il y a toujours eu une fragilité en quelque sorte structurelle, ça veut dire que le high-tech de l'époque a toujours eu une fragilité, et que ça on pouvait retomber en arrière. Il y a eu des pénuries sur le papier, il y a des pénuries qu'on va connaître sur, sur l'énergie, abondante et, et très peu chère aujourd'hui, etc. Donc, soit effectivement ça va nous faire régresser, soit on va faire des sauts évolutionnaires. Pour ma part, je m'intéresse aux sauts évolutionnaires. On a besoin en tout cas de pouvoir devenir des communautés à la fois locales, donc de ne pas aller dans le repli sur soi, mais à la fois locales et à la fois interopérables, avec d'autres communautés autour et avec d'autres communautés dans le reste du monde. Pourquoi Parce que lorsqu'on a une planète avec 7 milliards et demi d'êtres humains, eh bien ce que l'un fait ici a un impact là, à l'autre bout de la planète. Ça veut dire que nous avons besoin de faire circuler l'information et de mettre en place des mécanismes de régulation au niveau planétaire. Et les États-nations s'avèrent absolument impotents pour ce genre de choses. Ça ne constitue plus un modèle d'intelligence collective, à savoir l'intelligence collective pyramidale, capable d'amener ou de répondre au cahier des charges des mécanismes de régulation, de boucle de feedback et donc d'intelligence collective dont nous avons besoin. Donc oui, l'intelligence collective holomidal, dont je parle souvent, et cette économie intégrale, oui, très clairement, elle repose sur Internet, elle repose sur du logiciel libre, elle ne va pas reposer sur les Facebook, Google et les autres, donc elle va devoir inventer ses propres infrastructures et justement sa propre économie. Pour l'instant, tout ce qu'on fait de nouveau, ça reste encore dépendant de l'économie ancienne, ça veut dire des euros et des dollars. Mais oui, ça, je le dis très clairement, ça dépend effectivement d'Internet de, et des technologies high-tech de notre époque. Alors, d'autres questions De Jean, oui. Comment faire valoir des richesses culturelles hmm. Eh bien, justement, justement, le beau... Le bon, le vrai, s'avère un moyen très très utile et efficace pour parler de richesse culturelle. On peut penser, par exemple, à un pays, un peuple qui a développé des savoir-faire dans des danses ou des savoir-faire culinaires, ou des histoires ancestrales, ou des, des processus économiques, enfin toutes sortes de choses qui peuvent exister, des technologies notamment. Hein. Donc, il relève effectivement des savoir-faire. Alors, déjà, demandez à cette communauté-là comment elle le ressent ce savoir-faire, quelle valeur ça a pour elle, comment elle voit ces choses-là. Ça lui sert, ça lui sert pas Elle a un regard, euh, euh, comment dire, amoureux de ses, de ses savoir-faire ou pas Par exemple, on peut se poser une question sur la corrida. Hein, donc, vous allez voir. Euh, des gens pour qui la corrida représente une tradition absolue qu'il faut pas du tout euh, changer, il faut surtout pas y toucher parce que ça fait partie de la tradition, d'un savoir-faire, etc. Euh, très très ancien. Et puis d'autres qui vont dire ah ben non euh, non non là on peut plus, on peut plus faire ce genre de ce, ce genre de choses euh, suivant les normes d'aujourd'hui, euh, torturer un animal devant tout le monde ça se fait plus, etc. Bon donc voilà on va voir justement comment des communautés vont avoir un regard subjectif là-dessus. Et puis on va aussi se questionner, donc là je vous parlais du beau, donc de la question créative, on va s'intéresser au bon, ça veut dire, ok, ce savoir-faire éventuellement dans ce, ce collectif, comment les autres le voient On peut prendre la question de l'excision, par exemple, il y a des communautés qui vont vous dire, ben voilà, l'excision des petites filles, ça représente une tradition, euh, ça compte pour nous, dans nos croyances, dans notre relation au divin, etc. Donc il faut exciser les petites filles. Hein Et puis vous avez quand même le reste du monde qui renvoie à cette communauté, bah « Tiens, euh, hein, ce savoir-faire, euh, non, pas très bon, justement, on n'y croit pas trop. » voilà. Et puis, il y a la notion du vrai. Tiens, ça crée de la santé publique ou pas Ça crée des humains épanouis, sexuellement épanouis ou pas Un corps mutilé, il va mieux qu'un corps non mutilé ou pas Et là, on a, on a évidemment la notion du vrai. Donc, vous voyez qu'on a des tas de façons de faire, il n'y a pas que le beau, le bon, le vrai, mais il va y avoir des tas de façons, justement, essentiellement, souvent subjectives, d'aborder, justement, ce qu'on va appeler une richesse culturelle. Et ça, ça complète ce que, je, ce que je disais auparavant sur l'importance de la subjectivité dans l'économie. Ça veut dire, donc, de pouvoir ramener notre regard subjectif sur le monde et d'en faire un partage dans ce collectif, justement. The Halloween. Environ 700 millions d'analphabètes au monde, dont une majorité de femmes. Comment utiliser tes monnaies sans savoir compter. Hmm. Bon, déjà, il ne s'agit pas de mes monnaies. Il ne s'agit pas plus que les outils de mesure ne m'appartiennent. Mais donc, comment pourrons-nous utiliser, effectivement, les monnaies pour, euh, avec des personnes qui ne savent pas compter moi, j'ai vu plein de personnes euh, ayant voyagé dans pas mal de pays du tiers-monde, justement, qui, qui ont une large population de gens qui n'ont pas pu aller à l'école, et souvent, effectivement, en grande majorité, des femmes ou des petites filles. Déjà, je vois des gens qui, euh, en fait, savent compter de manière pratico-pratique. Ça veut dire qu'ils savent compter pour le commerce, pour le, pour le quotidien. Donc, déjà, ce genre je veux dire, pour la relation euh, à l'autre... Euh, le, il ne faut, faut pas confondre, on va dire, apprendre à compter, c'est-à-dire savoir faire des multiplications, des divisions, des choses comme ça. Et puis, savoir compter, ça veut dire pour le quotidien, compter euh, combien de, de kilos on a de fruits ou de légumes, compter combien de bêtes on a dans son, dans son cheptel, etc., dans ce qui constitue le quotidien de, de beaucoup de gens, justement. Hein. Donc, euh, euh, bien sûr qu'il y a des gens à qui, de toute façon, on interdit toute interaction, et là, ça touche à un tout autre problème. Mais. On peut tout à fait utiliser des tas d'outils, des cailloux, des coquillages, euh, des inscriptions, des tas de modèles en fait, qui vont permettre de représenter soit sur un bout de papier, soit sur un tableau collectif, soit en, en prenant des petits objets qu'on va compter, qui vont avoir euh, tel ou tel statut. Il y a des tas de façons en fait, de représenter. Une monnaie, currency, ça veut dire qu'on va utiliser un support, un support pour représenter une richesse une valeur qu'on va mettre sur cette, sur cette richesse. On n'a pas l'obligation de le faire avec des nombres, on peut le faire avec des couleurs, on peut le faire avec euh, des petits symboles, euh, des choses comme ça. Donc ça existe et ça marche très très bien. Oui, on va prendre 5 minutes de plus à cause de la coupure, ça j'allais vous le proposer effectivement, de Yves. Avez-vous mis en œuvre ce bilan de richesse dans une organisation et quels sont les résultats hmm. Alors, je vais donner une réponse de Normand, oui et non. Oui et non, euh, je commence par le oui. Oui, parce que effectivement, il y a des organisations, alors je pense en particulier à Euroville, par exemple, ou bien certaines entreprises que j'ai eu l'occasion d'accompagner, qui ont mis en place, effectivement, des tableaux de bord, hein, qui ont commencé, on va dire, ce type de démarche. Et non, parce que je ne connais pas encore à ce jour d'organisation ouverte, ou grande ou petite, qui ait employé ce genre de choses. Donc oui, je vous le disais tout à l'heure, on se trouve dans quelque chose de complètement nouveau, de complètement évolutionnaire. Je vous parle aujourd'hui de quelque chose d'encore théorique, hein, euh, qui, que j'ai fait moi de nombreuses fois en atelier, j'ai pu voir comment ça se passait. Ça fait partie, à mon sens, des méthodes que, dont on va avoir besoin, qu'il va falloir implémenter. Ça me semble tout simplement relever du bon sens de faire ce genre de, de choses, contrairement à l'utopie économique dans laquelle on se trouve. Mais non, je ne connais pas encore aujourd'hui d'organisation qui ait mis en place ce genre de choses. Y a-t-il une autre question Et Donc, une dernière question de Thierry. Comment concrètement utilises-tu aujourd'hui ces différents types de richesses dans ta vie de tous les jours hmm. ben, je, je dirais que plus vous allez le faire si vous vous mettez déjà à, à penser comme ça, à raisonner comme ça, vous allez intégrer tout ça. Ça veut dire cette notion déjà de richesse intégrale, vous allez penser et voir le monde avec, euh, avec ces yeux-là. Ça veut dire de vous dire, tiens, quelle richesse je vois que je ne voyais pas aujourd'hui, ou quelle richesse je vois et puis que tous les gens autour de moi, ils ne voient pas, ils ne se, ils se rendent pas compte. Vous allez aussi certainement vous, vous poser la question, tiens, telle richesse que je vois, par exemple, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, comment on pourrait la représenter ensemble, cette richesse, pour la conscientiser, pour se rendre compte qu'elle existe Alors, parfois, ça peut passer par des codes sociaux, par exemple, avant chaque réunion, se dire, on va euh, organiser un moment de gratitude, et on va énoncer simplement comment, dans quel état de gratitude on se sent, etc. On peut faire une météo aussi, hein, avant des réunions, etc. Donc, il y a une sorte de réflexe qu'on se met à prendre, de toujours se questionner de comment on peut rendre visibles des richesses qui existent autour de soi ou de comment mettre en place des processus individuels ou collectifs pour les faire ressortir. Alors, dans ma vie personnelle, j'ai vraiment appris à les voir et je vais vous envoyer, un, je vous mettrai un lien dans le, dans le chat après, enfin dans le, dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez taper aussi sur un moteur de recherche, « vœux de richesse » vœux de richesse, vous le verrez aussi sur mon site euh, internet, nobel.com, il s'agit justement d'un vœu que j'ai passé avec moi-même en 2009, donc ça fait euh, un petit peu plus de 10 ans, euh, justement où j'énonce ce beau, ce bon, ce vrai, et, et les richesses dans lesquelles j'ai envie d'inscrire ma vie. Donc voilà, vous pouvez aller le, le chercher, ce vœu, ça, ça répondra beaucoup à la question. Voilà. Donc, eh bien, on va, on va terminer ce... Live évolutionnaire, désolé, donc un petit peu chamboulé par cette, cette coupure qu'on a eue. Dieu merci, on n'en a eu qu'une seule, parce que parfois ça peut arriver en cascade et on n'arrive pas à finir. Donc merci en tout cas pour votre patience, je sais qu'on en a perdu un certain nombre en cours de route, désolé, on peut pas faire, je ne pouvais rien faire par rapport à ça. La semaine prochaine, on va s'intéresser justement, on va aller encore dans quelque chose d'assez concret, donc de penser une constellation monétaire. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait un bilan richesse, et bien comment on va justement les imaginer, ces, ces constellations monétaires pour les, pour les designer. Voilà, il y aura un replay, donc ça vous le savez, vous pouvez poster vos commentaires, n'hésitez pas. Abonnez-vous évidemment à ma chaîne YouTube pour rester informé. Pour celles et ceux que ça intéresse, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Les Humanonautes, donc justement les gens qui se questionnent sur l'humanité dont on peut avoir envie, donc comment on va l'explorer en tant qu'humanonautes. Merci encore une fois de votre attention aux uns aux autres. Si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir, évidemment, puisque vous le savez, je vis dans l'économie du don, donc il vous suffit d'aller sur ma page, noubel.com slash don, et à vous de voir ce que, ce que votre cœur vous dit de, de faire ou de ne pas faire. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h. Merci beaucoup. Bonne soirée et prenez soin de vous. Hein.